Le pont capillaire entre deux billes. Entre les deux billes de verre, la goutte d'eau forme un pont capillaire. Comme la sphère, ce pont d'eau est une surface mathématique minimale.